Yo Rana les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait super plaisir de vous filmer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous emmener à l'ICEP pour les 100 voix du mana. Donc, ce sont les étudiants de 3e année qui ont organisé cet événement-là. Je suis super intéressé par la thématique du mana. En fait, le mana, on entend de plus en plus partout, mais on ne sait pas trop ce que c'est réellement. Du coup, cet événement m'intéresse carrément. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont préparé. En plus, il y aura des conférences, il y aura des ateliers. Donc, j'ai super hâte de vous partager ça avec vous. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu, de me laisser des ça me ferait super plaisir de vous lire et de vous répondre De partager cette vidéo et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube Teddy Jamté si c'est pas encore fait Je compte sur vous Allez c'est parti, let's go Salut, moi c'est Laurie, je suis étudiant à l'ICEP Infocom en troisième année. Aujourd'hui on avait un événement, c'était les 100 voix du mana. Et cet événement avait pour but de promouvoir la culture et l'énergie du mana. Et une nuit a été atteinte, des moura arou. Des fait faire, le vivre à travers des photos, à travers différentes activités comme les cinq sens, à travers des témoignages, à travers la danse et à travers la photographie. Comment tu t'appelles? Taouilia. Alors c'est quoi le fil de cette journée? De renouer avec la culture mizène et de le découvrir le roman à travers plus d'activités et plus Je les continue puisque comment ça s'appelle la queue d'oiseau. De, de toute façon, euh, comment on dit. l'âge euh... de ans je faisais que de dessiner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je faisais que ça. Parler un petit peu de ma vision dans le sens blogueur culinaire, ou en tout cas blogueur. Et parce que euh, nous qui sommes présents sur les réseaux sociaux, je pense que Nous, on a un retour qui est très très rapide. Et ça fait combien de temps que vous avez préparé tout ça <rire> euh, Alors personnellement, c'est plus euh, le projet de la troisième année, de la licence en commence communication. Nous on est juste là pour les aider à mettre en place la journée, la décoration et tout. Et s'ils ont besoin d'aide, c'est plus euh, projet à eux, sauf que sinon ça fait trois ans qu'ils sont dessus avec notre silence. Ah ouais, c'est quoi cacao Cacao, c'est Ah OK. Moi, je suis ah, c'est en première année Et ça, c'est la troisième année ouais. d'accord, ok. <rire> en tout cas, c'était vraiment génial. Je remercie Teddy d'être euh, venu à cette journée d'avoir répondu à mon invitation. Ça a été super comme journée. Et je l'ai fait découvrir euh, de quoi nous sommes capables ici avec yeah. euh, les étudiants. Ouais. Génial. Ouais. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo-là. En tout cas, je souhaiterais vraiment remercier du fond du cœur, nos oreilles de m'avoir invité à cet événement-là, mais aussi à tous les étudiants de l'ICEP. Franchement... Félicitations, votre journée était au top, vous avez tout réussi Merci aussi aux professeurs, aux intervenants aussi qui sont venus Vous avez été juste génial, merci pour votre accueil En tout cas, je souhaiterais remercier les étudiants pour avoir travaillé dur pour ce bel événement Et d'avoir mis aussi en valeur euh, le mana et notre culture polynésienne Donc merci énormément, j'ai appris beaucoup de choses Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous Et il ne me reste plus qu'à vous dire Maururu, Nana et à bientôt les amis Ciao and and see this two When you want